Salut, comment ça va aujourd'hui Moi ça va très bien. C'est pour vous dire que j'ai fait une couleur. Est-ce que vous avez deviné la couleur que j'ai fait Bon ça se voit un peu. Je vais baisser ma tête. Voilà la couleur que j'ai fait. Est-ce que vous avez trouvé la couleur que c'est Je vous laisse quelques temps. Je vais faire un décompte dans 3 minutes. 1, 2, 3, 0. Voilà, bon, c'est un peu à l'envers, mais c'est pour dire est-ce que vous avez trouvé la couleur ou pas Vous répondez dans les commentaires tant que je n'ai pas répondu, tant que je vais faire un temps de silence. Vous trouvez, c'est pour marquer dans les commentaires que vous avez trouvé la couleur. Moi, je vous dis maintenant la couleur que c'est c'est blanc, blanc un peu jaune. C'est pas du marron. Regardez, je remonte. Blond et un peu jaune et comme c'est pas trop, j'en ai une mèche là, juste là. Là c'est du jaune, et du jaune. Comme c'est mélangé avec mes cheveux noirs, regardez. Tout ici c'est des mèches blondes. Une petite teinture comme je me fait hier. Euh, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était plus pour vous montrer la teinture que j'ai fait voilà. C'est un petit bon psy J'adore. Euh, C'est sa première teinture que je fais. Pour dire, je suis ravie du résultat. Dites-moi si vous avez fait une couleur vous aussi les poteaux dans les commentaires. Je serais content de savoir si vous avez fait des cheveux rouges, bleus, blancs, voilà. Une teinture ou pas. Répondez-moi ça dans les commentaires. Je vous dis bye. N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner. A plus. Vous le poteau, vous êtes le meilleur. Bye à vous.